Mbote bandeko balandia les averti na kati ya à ya bo na bon zambé, Kolo apambo labino mingi Yo ozu bakwa ko Kolandanga lelo et zali azarte kolo alingi lingi yo lelo Alors la sengi na yo landa émission oyo du début à la fin ceux qui ont la commentaire, ou bien ceux qui ont comment, ou ou ceux qui ont un message, ou bien ceux qui ont Bengabiso, après avoir compris réellement le concept, il y a émission, il y a l'élo. choses. De façon que les choses ne soient de façon que Ceux qui sont les choses, qui sont les nango, qui sont façon choses qui sont les choses qui sont les choses qui sont les a sont les choses qui qui il y a un message qui qu Il y a un interpellé réellement. Il y a un message un message qui Il y a un message un un Pasteur. Donc, sí! dans il y a un qui ou bah, bah, zako, bah, bah, bani, bah, ministère pastoral, je sais pas, évangélique, apostolique, tout ça. Y -y, -y, -y astu, bah, donc, pasteur bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, quitté, c'est mort. »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 Batu y a trois choses. tellement y a trois choses. Il y a trois n'est Il le a puisque la bible dit n'aime point le monde to linga mokilite quand on dit to linga mokilite mokilite ça dit mokilna biloko na yango n'est-ce pas yeshou ala ngomba mkanda jean tanga otive jeune il y a 40 jours 40 nuits diable asa ko biso que tala mokil momba oyo toute la ville nakopé ça oyo ya ngoso que fuka melingaï batu boni bafuka melelo bafuka maman Batouboni, ba foukamel le bah mafomé. Batouboni, fo bah ba foukamel ba ba ba bah, bah, bah, bah sirène, je sais pas, des eaux. Batouboni, ba foukamel le lo, je sais pas, marabout bah marabou. Batouboni, ba je ne sais pas, ba faux. Frère, là, bah faux pasteur et le. Pose en pose en onction, pose en lobico, pose en bongo, pose en promotion, on diminue à yoko tika. N n ou a n n je fais ma part. Celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Interpellation. Pasteur. Apôtre. Évangéliste. Prophète. Docteur. Ce so qui, au yokite, so qui au sal, est au yo qui ce qui est au tikite, c'est ta mort. Mon pépé, pour le moment, il y ben a un ben pasteur au féminin. Les amis, a Kinshasa. Pasteur au féminin. Je viens réellement adresser ce message dans le groupe de ma les femmes qui se disent pasteurs au féminin. Je viens m'adresser à Panabino. Nakati émission n'abuse pas couple pastoral beaucoup l'endangos sous botali nakati bar archives n'abuse pas tout est acquis macamboyo. Mais ceux qui te dit que nous a pris un coup Martelé, on a pris un coup bêta Ils allient puisque toujours hier que ce n'est pas facile pour vous de déposer n'est-ce pas ma couronne au balai sabino. Ce n'est pas facile pour vous d'enlever, n'est-ce pas, Soutane Obalat-Sabino. Ce n'est pas facile pour vous, n'est-ce pas, d'enlever. Je ne sais pas si vous parlez de la d'alliance pour pasteur. Ce n'est pas facile. Le diable a collé que je suis pasteur, si au féminin. Je l'ai témoigné contre lui mobile n'est pas collinataire puisque pour lui vous allez voir Sony on dirait que à sony, donc, il à alors qui décident il y a il y a il y a il y a ma b alors ce qui est au yoki Sony n'est jamais pas au yoka au yoka au yoka au yoka Sony ce qui est au canisie que c'est pour les hommes que tu vis oh ça la erreur pourquoi puisque il faut vivre pour Yeshua il faut vivre pour Yeshou c'est pour Jésus que tu dois vivre et non pour ton mari, non pour ta femme, et non n'est pas pour tes enfants, mais tu dois vivre d'abord et uniquement pour Jésus, puisque il y a un peu de, de A à Z. La preuve, maman pasteur entre guillemets bien sûr. Tu as d'autres choses en toi nakati na yo. Oh yo ça Mobile noti Nabandeli, toi femme qui te femme qui se dit pasteur. Il y a des choses que tu as commises dans ta vie jusqu'aujourd'hui, ton mari ne le sait pas, mais hier a imposé ma comme ça au pasteur. Il y a des choses que tu commets jusqu'aujourd'hui dans ta vie. Oh moi je mais moi que que tu lui as imposé les mains à comme un pasteur. Alors binomi balet so bossali kebaté mo balé ko filiboso moi au ko après quelques jours bien après quelques semaines il y a un message au zaponabin une interpellation pas pour vous faire peur mais pour vous pour vous conscientiser que bobon de la Nzambe so bossa na volonté puisque il y a d'autres qui sont animés na bonne volonté il y a d'autres qui, qui sont ignorants Peut-être entre si bien semaine prochaine et Yon et Yon et Yon et être et que ça va exclusivement et pas yandeko à l'imia. Je vais vous témoignage un Si tout va bien, je vais vous Si Dieu le permet, bien sûr. Pour vous expliquer, il y a des dégâts. Et salé, il y a un couple soi-disant pastoral. Il y a un papa soi-disant pasteur. Il y a une maman soi-disant pasteur. Alors ils ont vous ce qui est liwa La mort physique, la mort spirituelle ezali. Même la mort intellectuelle, c'est-à-dire comme lokamuto Je vais réellement être bref et précis. Nabi ke boko se pelalangote makambo na ba Mais nzamba toucher mitema bana obako yoka. Parce que je pense que c'est la foule qui vous donne la force. Tant que tu avez confinement, le pasteur a normal, c'est-à-dire 4 qui sous qui qui sous qui en soi, sous qui en qui qui en qui qui en qui en binom binom binom nous mettrons les copains c'est pas mon mutu macassi eh binom nous mettrons misa bangô et puis en retour bango parce que côté binom a cambou et côté binom a lambu pour voir qui a bangô de façon que bas baszakaka pen pen pen bango, et directement bas ratez pas bas moyen c'est quoi ça dit binom il est bas ba, ba perdant la foule na binoba soi disant bas pasteur mais ce que les les attendent ou est le bas que mon killé comme une amonassuka tout le monde a présent États-Unis. Il a qui corona, qui Mais il peut aussi mourir à coups Mais il y a eu un qui lo samba nom te kangayo ke nzamba pe donc aux ma, aux maladies songlo mala, mal, maladie pakalaté non dieu azo garder yo puisqu'à lingyo bongo la motema pour ça au coufi brusquement au ko perdre le bon yaseko il y a longtemps bistoli ko ya ko beta ko beta sonnette awa to sala ngopo yo zo kabiso au bongo la motema c'est facile au tikabo moino a kalawana au tiki Titre na yo ana. Oti ki ki bo moto na yo ki. Oti ki. Oti ki. Bo personnalité na yo. Oti ki lo lend na yo. Oti ki lo fund na yo mi kitisi. Pon zambe se pelan na yo. E bongi o mi kitisa. Celui qui veut être grand, il doit d'abord se faire petit. C'est pourquoi le Seigneur Yeshua dira que le royaume des cieux est semblable à quoi? Aux enfants. Aux enfants. Moi nan mou kèa silikakate. Atasseugastiliki après quelques secondes à uh, secondes donc à uh, à uh, changer à uh, uh, donc à uh, quandana uh, uh, esili mwana mukia finga kabatu ba mafinga moka so. makasi makasi té amwe kaza mwana moka so za pe posséder na éviter mwana mukia ba ai ba momo so makasi makasi té plus qu'asa no mwana muké c'est-à-dire soki osak chrétien so la ndangaï monter mon œil quoi mwana muké wa limbi ça mw après quelques minutes maka mon mw asa ko so ibisa yo au lieu que o ina o yima yima bongolano kamutema c'est pour bien. C'est pour ton bien. Il y a tout ce qui m'a dit, il y tout qui m'a ba il y a tout culte qui m'a il y a tout il y a tout qui m'a dit, il y a tout ce qui il tout qui m'a est-ce qu'il y a des disciples ou des pasteurs, Est-ce qu'il y a des disciples mais tu es seulement d apôtre, docteur? Tandis que ces années, il y a des femmes qui sont contre, qui est basi musus bater, mais basa ma bas prédicatrice, mais basa ma bas pasteur. Il y a, a d'autres femmes qui sont qui sont pour, que basi basa la bas donc bas pasteur, basi basa la donc prédicatrice. Il y a des hommes qui sont pour que il y a aussi des hommes qui sont contre mais parmi tout ça argument ezebelé oyobatu ba pesaka miso pesaka pesaka mais argument que non na pas donc mais les gens n'arrivent pas à comprendre quand on parle de, de, euh, de pasteur femme danger courir moi, je vous dis que c'est la mort qui vous attend, ce qui message au message qui en de Yo semble à la carte de l'église, moi, si pasteur, il est pas pasteur. pasteur. na pasteur. na Je Puisqu'il y a une différence entre être créature de Dieu et être enfant de Dieu pour être enfant de Dieu il faut accepter Yeshua or celui qui accepte Yeshua à komaka à Yeshua salate ya cest c'est pour dire que faut être comme Yeshua était ou comme Yeshua est le qui nous na et comme le komi azwa azwa donc comment je Azoa euh, posture, moi quelconque, n'a bon moyen a commis qu'on commande batou, a commis qu'on manipule batou, c'est ça ce qu'ils se font, n'a qu'à chambon, n'a qu'à chabon, salon à bango, balouka, bas stratégique, comment faire, Pona, ba kangabino, ba confiner bino. Mais lorsque tu es un enfant de Dieu, ou bien Moutou Nanzambé, ou bien moi Nanzambé, ou bien je sais pas, aux alliés animés de bonne volonté, je te dis aujourd'hui, change ta façon de voir, c'est-à-dire Luca les longansambe de vrai, tu n'iras pas au ciel puisque on semble aller pas pasteur pasteur X ou bien X ou bien Y, tu n'iras pas au ciel puisque maman pasteur ne monte à pire, c'est pas ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est ta vie qui est en jeu, qui est en jeu, c'est ta vie éternelle qui est en jeu. So ko pe sibo mo nae pa muto, mutozan la place ako chiaute, mutozan la place ako mimaute puisque mutozan ali ali azali azali azali na ba limite nae, diable azali na pas limite puisque le diable jour à cause de donc donc incarcéré n'est-ce pas n'a qu'à feu pour la libération la libérée mais seul seul seul yeshua d'accord pesa, yobo, moui seco la vie éternelle y en a donc ce n'est que dieu ce n'est que yeshua qui pourra n'est-ce pas te la donner Ceux qui est pas moutumousouso bako si yo combat moutumouso soute comme yesou, combat yeshua des tocosoir réellement lobby bande donc au but il, il, il y a message où les y pour nous le vrai chemin qui est Yeshua, selon euh, ce qu'il lui-même lui dit je suis le chemin la vérité et la vie Jean 4 n'est-ce pas non, Jean 14 6 je suis le chemin la vérité et la vie ça dit Yeshua, dans un mot ça il y a un a ça est présenté yo soit vous allez dans mobile pasteur un pasteur tu peux aussi refuser pour bien, il y a une faiblesse. Il y a faiblesse. Il y a une faiblesse. Il y a une faiblesse. Il y a une faiblesse. Il Il y a faiblesse. Il Il y a faiblesse. Il a a a faiblesse. Il serviteur mais ezali c'est pourquoi tu verras même aujourd'hui des églises soi-disant des euh, de réveils bah, so, parce que bah, positionnement ce n'est plus question à cause de la pasteur église mais ils veulent n'est-ce pas conder, donc, euh, dire, euh, contrôler tout le système pour n'est-ce pas à, à, à retrouver oyo bon, oh, à retrouver considération à ba tout à retrouver n'est-ce pas euh, bah, donc euh, bah, respect à bah, tout bah, bengaie archi archi bah, ben, gaie, président évêque bah, c'est ce que les gens aujourd'hui qu'on Mais toi, tu es femme derrière tous ces gens-là. Tu penses aussi que tu sers Dieu, puisque tu, tu es en train de prier, de, trembl de trembloter, tu penses que c'est ça l'œuvre de Dieu. Non, l'œuvre de Dieu, ça d'abord de faire sa volonté. Or, la volonté de Dieu, c'est que Or, pendant que na ye. na ye. En vérité en vérité je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi à la vie éternelle. Tu dois croire seulement, pas à ton mari, pas même à ta femme. Peut-être jusque-là, on commet qui erreur, on pense que moi, c'est ma place, puisque moi, c'est mon sens, il y a un sentiment, il y a Mais là, là, je te dis, il faudrait que tu changes la façon de penser. Il faudrait que tu changes la, la façon de servir. Et ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard. Sol de taxes, à ça qui me bomie, à batu. Mais nzambi, Yeshua a couru dans Damas à bengi nakati langanae. Il peut être nan que tu bomates un Mais les choses que tu fais, oui c'est mauvais. Mais ceux qui au tikango le lo, nzamba ko sala au grâce au tikango bademoiselles tu joues à b'appelles ba ba texte à battre musus au bazar les d'autres ont ont ont n'ont pas peur mais ils ont honte mais comment joue à mouta mokili Sony au son à l'obie kenati ka na salabué moi si l'engagé peut-être battre bakoloba bué mais les gens qui sont là dehors joue au koufa auquel zo ils viendront te voir batiki tiki na cimetière bah on va zoom indaco étonnamme et ton âme co et co bungi ça m'a ma cambozo comprendre autel Jean 3, 36, c'est Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Il faudrait que le Fils entre dans ton cœur. Il faudrait que Yeshua habite dans ton cœur, dans, dans ta vie, pour que tu aies la vie éternelle. Or, lorsque tu auras la vie éternelle, il y a une manière de marcher. Il faut le Tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Sans les autres me diront, oh oui, et eh bon eh a nini, nini, ya, ya eh, oh, la nini, de a la Bible, temps Bible, il y a la Bible, il y a la Bible, Salah Moussala, ou Paul Asala. Ce qui Paul a tellement le Kamboyo puisque monnaie que Yeshua sala qui à été beau comprendre bien. Yeshua qui à qui ma a été basi na katia Mulongo na yé bien qu'il y avait des femmes qui étaient de, donc derrière y, mais il n'y avait pas de femmes qui étaient n'est-ce pas appelées. Pourquoi Puisque la femme ce n'est pas que nous sommes moi, moi en fait j'aime, j'aime les mamans puisque n'a suis à famille basi basé belé je suis né au milieu de femmes mais je sais aussi comment qu est que donc les femmes sont L'apôtre pierre dira même que ça va être mort faible et je le confirme je le confirme c'est pas que nous sommes contre c'est pas que quelque chose y a contre moi si témoin ce non c'est pas ça ma sœur je suis en train de te parler là. Je vais le faire, si tu as un peu de temps, dans l'intégralité, le parcours, dans le témoignage. Je vais le faire bientôt là. Je vais proposer comme un pasteur d'une église. Et j'ai refusé. Avant, je ne vais proposer un pasteur. Quand j'avais encore de, donc na, na, na, na fin vingtaine bah trentaine bah comme ça na, ancien na église na boyayango. réponse na, à l'époque c'était ko, système pour po, je vais être libre na qu'il à l'époque je ne faisais que de la musique na katia église et je ne ai refusé cela pourquoi puisque je, je savais que sont à Kote na Kati na bango et qu'on risquait que la volonté na bango puisque on court dans un système c'est difficile pour une personne de sortir d'un système quelconque au déjà mais moi j'avais déjà compris ça n'ayant compris depuis qu'à la depuis, depuis na, na, na, na, na plus jeune Puisqu'il y a collé na milieu il y a il y a, y a je sais comment ce que Basali ba, ba, je sais même qu'ils sont pas de vrais ils sont pas vrais genre le bicare na kata témoignage na Ngayi na Kolobayango epi puis ba, bani ni bat oyo baza na kati ya ya, ya bonzamba ils vont d'autres ne vont pas comprendre comme d'habitude des fanatiques, mais ce que moi je vous dis aujourd'hui, c'est pour vous mettre seulement en garde pour vous dire que mes soeurs, vous irez en enfer, Ceux qui bo kati et le côté, et bon qui bo depose, qui bo pastoral nabino qui na, je ne veux plus de, donc, être pasteur, je vais continuer n'est-ce pas, à prêcher l'évangile même na kati aliban, monaki. Donc, euh, euh, donc, comment, comment, comment s'appelait, euh, euh, euh, euh, Libanda, tu peux le faire, tu peux évangéliser. Moi, je me rappelle à l'époque, j'évangélisais avec ma soeur, Libanda. Mais malheureusement, les gens ne comprennent pas que quand on dit évangéliser, ce n'est pas la même chose avec être évangéliste et conduire des gens. Les hommes aiment ce qui frappe à l'œil. Mais ce qui est de l'esprit, ils, euh, ils ne veulent pas ni entendre, ni pratiquer. Ils se choisissent quelques passages bibliques pour, nous, pour, nous, pour nous satisfaire l'ego. Mais nous avons un peuple à sauver. Nous avons un peuple à sauver. Le peuple est Voyez-vous même, un parce que les gens ne sont pas réellement enseignés. Parce que tellement les gens sont des cœurs de pierre. Parce que la on ne peut que marcher ni politique, ni économie, ni sociale parce que les gens sont tellement mauvais. Or, ceux qui va dans l'église c'est ça que tout le monde l'église de en Congo pourquoi est-ce que les gens ne, ne se convertissent pas Puisque ceux-là qui sont des mentors, ceux-là qui sont, n'est-ce pas, de prédicateurs et prédicatrices, ils ne font prêcher que des choses aux alliés éphémères. Aux prêchers, exemple, la vie éternelle. C'est pourquoi nous, notre message sur les avertis, ça centré dans la vie éternelle. Recherchez d'abord le royaume et la justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Conséquence, c'est la mort physique. N'est-ce pas Mobale ya Holange ya Koufaki après moi sna landi? Na qui na Kinshasa? Bobi souli kambo. Na pote na Belgique, n'est-ce pas mochepé la Kufaki? Moi sna après moi sna ay ko la ko landa sima. Y'a trop par exemple ils ont tellement est sur après, après, pour après on après ko ba que non, et j'en connexion moko maléfique na katia ba couple wana que soki moko akeyi musu fo ala nda. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour être sauvé. Tu n'as pas besoin d'être apôtre, je sais pas quoi, pour être sauvé. Tu n'as pas besoin d'être, je ne sais pas. Euh, il y a une femme. Je ne sais pas si, là je suis en train de dire, je le dis même en français, il y a une femme, son mari était un prédicateur. Je mets la photo. Un prédicateur qui, apparemment, faisait un bon travail. Mais sauf, sauf, sa femme, après la mort de son mari, sa femme devient pasteur, on l'appelle même révérende. Si ceux-là qui connaissent cette femme-là, dites-le dites-la, dites -la plutôt qu'elle doit se répentir. Sinon, c'est la mort qui l'attend aussi. Et la mort, pas seulement physique, mais spirituelle aussi. Puisque tu peux mourir dans la, dans la peau, dans la chair, mais ce qui m'a dit, c'est ça qui est important. Mais ce qui est là au bon n'a au et ça ne sera pas une bonne chose pour tout ce que tu penses faire aujourd'hui pour Dieu. 1 Timothée chapitre 2 verset 11, 1 Timothée chapitre 2 verset 11. c'est que la Bible nous dit « Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. » Donc, continuez. « Je ne permets pas, pas moi, Paul, et moi je le dis aussi, je, le permets, je, ne, le, je, ne, le, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Il y a une femme, lorsque son mari était en prison, elle a pris le règne de l'Église. à ça qui règne à l'Église pendant longtemps, pendant tant, a Azui, c'est elle qui, jusqu'à aujourd'hui, puisque son mari est devenu malade. C'est-à-dire, c'est elle, au en fait, qui conduit. Et ce qui est encore bizarre, bizarre, bizarre, leur fille aussi devient pasteur. Et moi, je vous dis, les filles qui m'écoutent, « Oboso Kangaï », tu n'iras pas, tu n'iras pas au ciel puisque tu es devenu pasteur. Le, être pasteur là, conduire des âmes, conduire des hommes, Dieu ne veut pas que tu, tu le fasses. Voyez-vous comment est-ce que vous vous comportez beaucoup Beaucoup compliqué, beaucoup insensible, beaucoup puisque vous pensez conduire les âmes des hommes. Vous pensez que les gens viennent s'agénuer devant vous. Alors, beaucoup, tellement de mais beaucoup, on a un peu de Puisque, pour me bengire pasteur, pour apôtre, pour révérend, pourquoi tu as livré pour que tu continues pour découvrir sur toutes les jeunes filles, les jeunes filles, ce n'est pas que puisque ta maman est pasteur et tu dois suivre ce chemin de ta maman. Ce n'est pas que puisque ton père est pasteur ou bien était pasteur, que tu dois à tout prix devenir pasteur. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu peux, n'est-ce pas, évangéliser les gens de Nabaki, donc Libanda. Ou ça, ou ça, ou ça, ou encadrer les jeunes dans la place Bozali, surtout les jeunes filles, de façon que, et puis dans la il y a les jeunes, il y aura d'autres jeunes garçons qui vont suivre votre exemple, et ça va continuer comme ça, jusqu'à jusqu'à jusqu'à mais si tu t'aimais à, à, à, à remplacer ton père ou, ou à faire comme ta mère comme ta mère Tu es en train, n'est-ce pas de, de, de chercher ta mort Ce qu'on y a C'est la mort qui t'attend Ce n'est pas pour te faire peur apôtre Paul l'lobby. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Toi, tu enseignes. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Tu les fait. Mais elle doit demeurer dans le silence. Oh non, à l'époque, lorsque Paul parlait, il disait par rapport à ces femmes-là qui se comportaient bon Non Oh, ils ont l'évangile. Yeshua était avec des femmes, mais Yeshua n'a jamais responsabilisé une femme pour aller prêcher des hommes ou des gens. La femme a un autre ministère. La femme a d'autres ministères qui sont encore plus importants, donc derrière les hommes, que ce qu'elles veulent faire? Pour faire quelque chose de bien, il faut que tu as na yo. Moi, j'aime la musique, puisque j'ai la musique en moi mais si je force il y a d'autres gens qui forcent à faire de la musique au on qui a c'est Simba puisque à ta à quoi tu n'as pas instrument à quoi ça année et il ne saura pas qu'on mette un instrument. Attends, il ne saura pas, puisqu'il y a un n'a été. Mais celui qui a un talent, il a besoin qu'on les l'efforté. Alors Dieu a mis à nous, les hommes, d'autres talents, a mis à vous, les femmes, d'autres talents. Alors, le talent, c'est pourquoi, même dans le mariage, d'autres mariages ne tiennent pas, puisque les hommes veulent devenir des femmes, et les femmes veulent devenir des hommes. Lorsque ton mari, lorsque ta femme, est soi-disant soi disant appelée de Dieu, ça dit comme une femme, ici en, en Hollande elle devient même sa physionomie comme un, un homme et puis son mari physionomie pour l'avoir moisi c'est ça le problème c'est quelque chose de spirituel si vous comprenez quoi il fait quoi paul donc, tarse, de paul de tarse je vais dire Saul de tarse lorsque il il, il faisait du donc du tort n'a, ba, na, ba, na ba chrétien à, à l'époque lui pensait ou croyait servir dieu lui croyait défendre, les, donc défendre, je vais dire, la loi mosaïque. Lui croyait défendre, n'est-ce pas, Dieu créateur. Mais or, il ne faisait que, normalement, euh, comment dirais-je, en train de trouer encore, en train de percer encore, donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc sur les côtes, n'est-ce pas, il y a Yeshua. Je Yeshua, non mais ce que tu fais, tu es en train de me persécuter. Il y a sur Paul le a et il n'a même pas eu honte ni peur des gens puisque l'esprit était en lui, l'esprit lui avait envahi. Ce que l'esprit en a envahi, au oh, coup on ça la vidéo, oh non moi je n'aime pas faire des vidéos, moi j'aime plus faire des audios puisque tu vois avec des vidéos, non, ça n'a rien à voir. Il faut que les gens voient c'est lui qui parle, c'est aussi important, c'est aussi important puisque la communication et l'autre tout tout tout comme il y a internet puisque nous sommes en train de faire réellement l'œuvre message comment tina coma. Si nous na tanzanie fonds dans la Tanzanie, na égypte dans comment na le australie pays au mais message par moyen il y a internet message comment ça arrive jusque là et puis je vous dis encore quand tout a un confinement qu'est-ce qui s'est passé n'est-ce pas Binoz beaucoup de causa la ni ba ba ba culte internet et surtout comme vous le faites pour de l'argent Le nombre de vues, ça vous donne de peu de l'argent mais là je vous dis que Nzambe ali perception moyen pour na toté et lorsque l'esprit de Dieu t'a envahi je voulais dire au cause la yo lissou pierre avant àko réellement envahi par l'esprit il avait encore peur il partait encore, n'est-ce pas, dans des, dans, dans, dans des synagogues. Mettons l'esprit en zambé côtélier, on va comprendre que oui, c'est ce que le Seigneur a fait avec nous. Il nous a fait sortir de là puisqu'il a compris, puisqu'il a vu, n'est-ce pas, notre détermination et il nous a choisi par, par rapport à cela. Et Jésus-Christ est en train, Jésus, Yeshua, est en train de chercher des vrais adorateurs. Pas pour chanter, mais pour prêcher, pour évangéliser pour passer des messages comme, comme nous les faisons. Sans, sans pour autant être pasteur, apôtre, docteur. Comme je dis, moi j'ai refusé J'étais encore trop jeune, j'allais aussi accepter Je suis passé par, par plusieurs occasions, soit les opportunité, j'allais sauter dessus. Tout le monde qui me connaissait là à l'époque, nous sommes ici en Hollande, en Allemagne, en Belgique, ils savent de quoi je parle. Puisque c'est ça l'œuvre. Nous ne parlons pas de nous puisque nous sommes spéciaux. Non, ce n'est pas ça. C'est ça qu'on peut faire. C'est l'autre place où on est es, peut être par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Ce n'est pas grave. De toute façon, lorsque nous faisons tous, tout ceci, nous ne le faisons pas pour être vus des hommes. C'est ce que Yeshua même refuse. Il refuse que seul lorsque vous faites du bien pour, pour être vu des hommes, vous, vous n'aurez pas de, de récompense. Notre récompense, nous l'aurons seulement si, surtout ça, avec l'esprit de Dieu, pas avec la chair, pas avec les passions de, donc, de, de, de, de la chair, pas avec les sentiments humains. Tout ça, donc, avec l'esprit. Quand on a 4 2 Timothée, a chapitre, euh, donc plutôt 1 Timothée chapitre 2, verset donc, 13, te continuer Lobby. « Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite. »« Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. » C'est-à-dire la femme, elle est tellement facile à être séduite que ceux qui ont eu la responsabilité, il y aura d'autres hommes au n'ont pas un message. « Si tu vous regardes aujourd'hui, je ne sais pas a il y a des Bachabanini ba ba faut comment dire ça? Bah ils ont une sila. Bacha bacha il a loupé. se maquille et nandengi moko boyé achète parfum à quatre si à ça la moitié mais aussi sac. cest ils veulent tellement être comme des hommes mais ça dépasse le niveau. Le monde ne nous enseigne tel il pas? Nous enseigne-t-il pas le monde? Nous on tu vois que football, balles, match, ils apprennent à me baler non? Tu vois qu'on nous aiguise beaucoup. Mais tant a Pourquoi? Que ce est pas quelque chose des hommes, quelque chose de plutôt de femmes. C'est comme aussi, lorsque, comment on appelle cette danse-là? La danse classique, comment on appelle ça? Les, les, les, les noms peut-être viendra, ce pas grave. La danse classique, wana y a danse Mais les hommes qui les font, bah, comment appelle le quoi? Bah, si, automatiquement. Parce que tu, tu, tu, tu, tu, tu dois avoir une certaine posture. Possible, le quoi? C'est de la, la même manière que lorsque tu es, toi, tu es femme, tu veux diriger les hommes, tu deviendras un jour comme, comme un homme et ce n'est pas bien, même devant le Seigneur. Donc, on euh, a euh, continuer. La femme, car donc, ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui. Séduite, s'est rendue coupable de transgression. tes sentiments La femme devient euh, comme entre guillemets un sujet. Et vous le savez aussi à l'époque, Kala, c'est l'homme qui travaillait, la femme restait à la maison. Aujourd'hui, mais ça avec la conjoncture, tout le monde veut travailler, la femme veut travailler et puis des familles qui sont comme ça, moi ça gagnera plus que mon Balance ça toujours ma belle hein. des mauvaises femmes bien sûr. Alors Nicobani une que soki toza ko ça ma nous voulons vous interpeller mes sœurs. To lingi teke bo kota lifre dolite bo to lingi teke bo kota lifre Na 15 Bible. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. De toute façon, pour to la, galor. To sambe la ka, Pona nini, la la nini. Pour la nini. la Pour la nini. Pour nini. Pour nini. Yeshua a été Pona Nini. de Des bonnes questions. N'a pas sa réponse à l'Ibishop. Yeshua a été nommé Kili pour nous sauver l'humanité. Mais ce qu'on à l'humanité, c'est la Il faut l'humanité en Dima. Yeshua, akuzala, orata, selon Jean chapitre 3, verset 16. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça la relation. Maintenant la raison raison to la vie éternelle que nous avions perdu n'est-ce pas na jardin que mais tu ne pries pas pour être pasteur docteur ab, euh, apôtre c'est pas évangéliste d'où même si tu n'es pas pasteur tu peux faire l'œuvre de Dieu nous, on, on, mais pourquoi nous on les fait tous tout ça la monde. Pourquoi est-ce qu'on fait l'œuvre de Dieu pendant que et, et pourtant nous sommes frères. Ben, ben, ben, langue, bien curieux poser frère aux autres. Nangaï bien que quand il dit que pasteur comme l'école frère. Non, le frère c'est quoi C'est en fait quelqu'un qui vous partage un même une même famille, un même père. C'est ça le frère. Ça n'a rien à voir avec le frère. Il y a, je ne sais pas, puisque ils ont il titre. Non, non. Alors, ce qu'est-ce que yoza moi dans les mots zo kangaï. Et que l'ingéocôte, alors là, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut laisser le péché, abandonner tes péchés, suivre Jésus et faire sa volonté. Or, or, pour faire mieux sa volonté, il faudrait que tu haïsses sur tout ce qui n'est pas de lui. C'est-à-dire l'orgueil surtout. L'orgueil surtout. L'orgueil surtout. Et tu verras des gens qui s'habillent comme des de, de, de, de, de, de, de superstars de ce monde puisqu'il est prophète. Tu, vois, tu verras des gens qui pensent qu'ils doivent vivre, ils doivent montrer leur famille, leur vie, comment est-ce qu'ils cuisinent, comment est-ce que... Toi, tu penses qu'on qu a besoin de ça, vraiment. On a besoin de ça. Ce n'est pas l'évangile, ça. Ce n'est pas l'évangile. Nous serons sauvés puisque, un point très, « Allez, faites des nations les disciples. » Et non, « Allez, faites des nations les pasteurs, les docteurs. » Tu me diras que l'Esprit-Saint, « Et et puis ça se matérialise par rapport à ce que tu fais. » toi, toi, tu te dis apôtre, mais une église qui ne, qui ne grandit même pas spirituellement, est kufa, tu ne sais même pas conduire tu ne sais même pas. C'est-à-dire tu commences à chercher, à bricoler, puisque tu peux pour la Mais tu vas mourir comme ça. Il y en a dit que ce quitté, c'est la mort pour toi. Change, aujourd'hui c'est l'heure de c'est l'heure de changer. Dans ma, dans ma présent, présence, Donald Trump Bon, il y a un moto. Tu as un travail normal. Toi, tu penses que tu es spécial que lui Non. Lui, il est plus spécial dans le monde, puisque le monde entier est bien. Et c'est même la honte qu'il y a à Zuango. Maladie, il y a un monde qu'on minimise à C'est la honte pour lui. Mais bien que c'est la honte, tu verras qu'après, ceux qui habitent, Big peut-être... Il va maintenant accepter que oui, oui, oui, je pense que cette, cette, cette maladie existe. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Mais vous n'êtes pas prêt à, vous, donc, à demander même, même pardon. J'étais pasteur escro. Là, maintenant, Dieu m'a frappé comme un biki sami, un tiki makamboy. Je reviens, je reviens, et je ne m'appelait plus apôtre, bishop, archibishop, je ne sais pas quoi. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes là, non? Vous êtes là. L'église de réveil, bah est là, qui est pasteur, ce qui est évêque, président, c'est un passe, et ça mawa. Et ça qui mawa. ça mawa. Et vraiment mawa. Donc, pendant que chutait déjà, Romain chapitre 16, verset 1. Je vous recommande phobé notre sœur, qui est diaconesse de l'église des Saintes sincrée ou ou afin que vous la receviez en notre seigneur d'une manière d'une manière digne de saint et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même phobé diaconesse est-ce que ce qui bon, mais nous, mais bon, ils ont des alors. Ce que ça dit, c'est ma sœur, zo kangaï, ma ma maabezaopi, ma maabezaopi. Ma ma, ma tu peux être diaconesse mais tu as la parole. Et lorsque tu, tu es avec les sœurs, tu, tu, tu partages la parole. Mais je ne sais pas pourquoi ce boningka a place où on a au lati call pastoral, au lati et comme bon, là tu as un chapeau, mais Bandeko, et ça passe, passe, passe. Que l'esprit de Dieu vous conduise, puisque euh, moi je pense que je pense que C'est important de comprendre, Boé, Tout cela qui, tout cela qui sont animés, qui sont animés, de es l'esprit de Dieu. Ils doivent comprendre, ils doivent écouter ce que l'esprit dit. Puisque tout ce que nous faisons, attendez, nous, nous, nous, nous, nous. nous avons une émission, nous avons une part. Puisque nous avons une possibilité, une capacité, et nous avons Mais je sais aussi que nous avons une part, une part, une part, une part, une Mais ça, c'est. Mokili au Éthiopie a sukanayango. Sauf que Mokili est sûr qu'il a vendu, avant. Donc chaque personne a zaline attend au Nzambe personne à Mokili. Mais sauf que tant qu'on y est bien noté, quand on a mis tout à bien. Parce que pendant que nous avons fait la vidéo, les locaux sont passés à l'endroit où on va voir, on va voir la télé. Mais habituellement, les locaux ne le Pendant que nous avons fait la vidéo, il y a des gens qui font des programmes qui parlent des locaux de nuit mais plutôt que soit qu'on a beau tenir le loebakoba ou chat en béli pendant que dans sa colonne à temps ou il y a des gens qui sont nés à l'hôpital et pas talibouabi à moins d'avoir kufinaï mais Dieu t'a donné la grâce de devenir comme tu es jusqu'aujourd'hui maïe le mutu ocoli ozo yoka ozo comprendre mais pourquoi n'as-tu changé toi qu'au changer tu pour pour gagner pour gagner gagner dans changer puisque c'est la parole qui l'est dit donc ma sœur mes sœurs je pendant quelques minutes. Et je sais que vous peut-être d'accord à mon côté. Mais je demandais que tu puisses prier pour que le Seigneur puisse te faire grâce, n'est-ce pas, de comprendre ces messages, ma soeur, d'abord. Et toi, mon frère, que tu as suivi ces messages sans ta femme, donc seul. Tu te dit pasteur, évangéliste, apôtre, docteur. Des fois même tu es dérangé que tu aies donné cette place à ta femme. Tu si moi c'est une place où tu as quitté, tu as quitté comme pasteur. Tu penses comme père, tu as comme tu tu Tu regrettes d'avoir accepté que moi as quitté comme pasteur. Mais tu as dit que tu que tu déposes, tu as quitté tu as Je te dis, je pas besoin, tout ça, je ordre. Les lots sont le babouilles. Yeshua a besoin, il y a besoin disciple. On a besoin, il y a un pasteur. Il y a le pasteur. bon berger. Yeshua a besoin, il y a prophète. Puisque la parole de Dieu, c'est ça, la prophétie. Yeshua a besoin, il y a Puisque le Saint-Esprit, c'est l'enseignant par excellence. Yeshua en a besoin il a pas un parce Puisque c'est lui, au fait, qui est le, le, le chef qui a donné cette mission. C'est-à-dire, mission. Il est a une mission qui continue la vie. Il y a aussi cette langue, 4, à Matthieu, chapitre 28, verset 19. Yeshua y Allez, faites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 à la fin du monde. Message aux Akir Elma pour nous interpeller. Question Zali, tout n'a pas de débat. Au niveau de ce débat, il y comme a battu vidéos sont chaîne, a Ceux qui sont abonne-toi. pose toujours. Comment dirais-je ceux qui sont en comme une Shalom.